Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons aborder l'exemple du sas que nous avons déjà traité dans des séquences passées mais cette fois-ci nous le traiterons avec des sémaphores. Je vous rappelle rapidement le fonctionnement d'un sas, l'idée de laisser passer des passagers par groupe de n. Donc ici la porte d'entrée s'ouvre et à ce moment-là un certain nombre de personnes peuvent rentrer dans le sas. Lorsque la capacité du sas est atteinte, ici on va dire qu'il y en a deux, eh bien la porte d'entrée va se fermer, la porte de sortie va s'ouvrir et à ce moment-là, eh les gens qui étaient dans le sas vont pouvoir sortir. Là et seulement là, la porte d'entrée peut se fermer, euh, la porte de sortie, pardon, peut se fermer et la porte d'entrée se rouvrir pour laisser passer euh, la vague suivante, etc. etc. Donc il y a euh, évidemment des points délicats qui sont le blocage sur une entrée lorsque le sas est plein, le blocage sur une sortie lorsque le sas se remplit, et puis bien évidemment il faut euh, interdire au sas de se re remplir lorsqu'il n'a pas été vidé, c'est-à-dire qu'en gros on ne doit jamais avoir plus d'une porte qui est ouverte à la fois. Mais regardons euh, l'implémentation euh, en Java avec des sémaphores, donc j'importe ici la classe sémaphore depuis les utilitaires pour la concurrence. Et euh, je vais ici avoir eh bien, la classe euh, sassem. Pour l'instant, j'ai besoin de deux sémaphores, un sémaphore en entrée, un sémaphore en sortie. Alors c'est assez logique parce que vous voyez, je vais avoir une file d'attente associée au sémaphore et potentiellement sur le P d'un sémaphore, je vais pouvoir me bloquer. Quelles sont mes conditions de blocage ici C'est un blocage sur l'entrée lorsque il n'y a plus possibilité d'entrée et puis un blocage sur la sortie lorsqu'il n'y a pas encore de possibilité de sortir. Voilà. Donc j'initialise mon SAS avec euh, une capacité hein, qui est ici et puis euh, je crée euh, mes deux sémaphores qui sont initialisés. Alors le sémaphore d'entrée il est initialisé à euh, la capacité du SAS et le sémaphore en sortie est initialisé à 0 parce que le sémaphore en sortie quelque part euh, il ne me fera pas sortir, il doit me bloquer a priori. Donc on est sur un cas un peu particulier. Donc ça, c'est une primitive de trace, on ne va pas revenir dessus, ce pas très intéressant. Et intéressons-nous à la méthode principale de ce SAS, qui est de passer le SAS. Donc on a dans la même méthode la gestion de l'entrée d'un côté, la gestion de la sortie de l'autre. Et la gestion de l'entrée, ben, tout simplement, je fais ici un acquire sur le sémaphore d'entrée et vous sentez bien que ce accueilleur il va me bloquer en particulier euh, lorsqu'il n'y a plus de permission, lorsque tous les jetons, le compteur est passé à zéro. Et euh, lorsque j'ai passé euh, cette position là, ce qui est très important c'est que euh, je sache si je suis le dernier à rentrer ou pas. Si je suis le dernier à entrer, il va falloir que j'autorise les sorties. Et dans ce cas là, comment vais-je autoriser les sorties Je vais donner le nombre de jetons, enfin, le nombre de permis, si je prends la terminologie Java, je vais en fait incrémenter le compteur de la capacité du SAS. Et de toute façon à l'entrée le compteur il est passé à 0. Voilà comment ça se passe. Sinon si je ne suis pas le dernier, eh bien, je sais que je suis dedans et c'est réglé. Donc ensuite, une fois que je suis passé là, je fais un sortie.acquire et a priori les premiers qui vont rentrer là, ils vont se bloquer sur le sortie.acquire puisque vous avez vu que le sortie, le sémaphore sortie a été initialisé à zéro. Et donc je serai bloqué jusqu'à ce que cette instruction soit exécutée et qui à ce moment là, elle va me débloquer les threads qui étaient bloqués sur la sortie. Bon et puis même topo, il faut que si je suis le dernier à sortir eh bien je fasse un release sur l'entrée, un release de la capacité totale de mon SAS. Et puis sinon, eh ben, je dis que je sors et puis il y en a encore d'autres derrière moi qui doivent sortir et les nouveaux qui rentrent, ils ne peuvent pas rentrer puisque euh, le compteur de Acquire est à zéro et que par conséquent, il n'y a pas de permission pour pouvoir exécuter le Acquire jusqu'au bout. Donc là, on, on joue avec les, la possibilité de faire des euh, releases avec un certain nombre euh, de valeurs. Dans la plupart des implémentations, vous n'avez vraiment que le P et le v au sens de Dijkstra qui sont implémentés. Regardons maintenant la classe passager. La classe passager, bon ben, j'ai toujours un petit peu la même chose, hein. ici j'ai L'identité euh, du passager, etc. Enfin, j'ai utilisé euh, pour ces exemples-là une autre mode de passage euh, des identités. Euh, ici, euh, j'ai la méthode run. La méthode run, ben, c'est comme d'habitude. Je dis que je suis prêt à entrer et je fais s.passer le sas en transmettant mon identité. Et puis, euh, ben, évidemment, là, euh, il se peut que euh, je récupère des exceptions et donc par conséquent, je les traite à ce niveau-là. Et puis, une euh, fois que c'est réglé, je dis que je suis sorti. Maintenant, le programme principal, c'est assez simple. Je récupère la capacité du SAS et la capacité maximum aux passagers. Euh, et puis ici, eh bien, je crée un nouveau SAS et derrière, je crée euh, les passagers en leur transmettant le SAS qui leur est dévolu. Pas de problème, tout va bien. Regardons maintenant différentes exécutions. Alors, première exécution ici j'ai un SAS avec une capacité de 3 et 6 passagers et donc vous voyez que effectivement les choses ont l'air de relativement bien se passer maintenant regardons un peu plus j'ai toujours une autre exécution avec les mêmes paramètres là aussi ça a l'air d'aller on voit bien que 3 ferme l'entrée et puis que 1 ferme la sortie Enfin bon. Il y a des séquencements de messages, mais bon, ça a l'air d'aller. Et puis, regardons une troisième exécution et puis ben voilà, là aussi, ça a l'air à priori d'aller. Vous voyez que là, on a maintenant trois va et vient, donc on a quatre qui ferment la sortie, on a six qui ferment la sortie et on devrait en avoir un autre qui ferme la sortie. C'est quand même un peu bizarre cette histoire. On va quand même regarder de plus près. On a déjà discuté euh, ce que je voulais dire, regardez de plus près, c'est-à-dire en fait on va lancer un certain nombre d'exécutions et ici je vais en lancer 1000 et en fait ce qui se passe, c'est que j'ai l'assurance que si tout se passe bien, mon programme ne va pas se bloquer. Vous voyez ici, euh, j'ai 6 passagers et j'ai une capacité de 3, donc je devrais avoir 1000 exécutions différentes avec probablement des variantes, peut-être pas 1000 variantes mais un certain nombre de variantes et ça devrait fonctionner. Et qu'est-ce que j'observe c'est qu'à la 92e exécution, il se passe un truc, je suis bloqué. Il faut que je fasse CTRL-C pour passer à la 93e. Et en fait, sur les 1000 exécutions que j'ai ici lancées, j'en ai 18 qui se bloquent. Et vous observerez que, euh, avant de détecter le problème, d'accord, il a fallu qu'il y ait 91 exécutions correctes. Donc, j'insiste, les programmes concurrents c'est difficile à débuguer et parfois eh ben, on fait tourner, on fait tourner, on fait tourner, on fait tourner et puis on réalise que ben, ça a l'air de marcher mais non ça ne marche pas. Alors la question c'est quel est le problème Le problème est assez subtil parce qu'en fait si vous regardez le code que je vous ai présenté honnêtement il a l'air tout à fait raisonnable. Mais si vous réfléchissez bien eh bien je demande le permis et ensuite je teste le nombre de permis. Mais ce sont deux opérations distinctes. Je sais que le P, donc le acquire, est indivisible. Mais même si le test du nombre de permis restant dans le sémaphore Java était indivisible, entre les deux il peut y avoir commutation. On s'est fait avoir. Donc regardons une révision de la classe SASM. C'est la seule chose qui pose problème. C'est que je ne peux pas me contenter de laisser au sémaphore la gestion des compteurs stricto-sensus comme je l'ai fait dans la version précédente où je trouvais ça bien confortable. Non, non seulement il faut que je gère le compteur moi-même, mais il faut que je gère en plus l'exclusion mutuelle sur ce compteur qui est une variable importante de mon SAS. Donc, en plus de ce compteur-là que je suis obligé de déclarer ici, je vais être obligé de déclarer ici un mutex. Bon, il faut en plus que j'initialise le fameux mutex, donc initialiser 1 et ensuite je revois mon sas. Donc vous voyez ici j'ai le entrée.acquire et le mutex.acquire. Mutex.acquire ça veut dire qu'en fait, si je suis passé, alors il peut y en avoir d'autres qui passent, mais entre le moment où j'ai fait le mutex ici et le moment où je teste les capacités là, si je suis le dernier à rentrer, d'accord, personne d'autre peut exécuter autre chose. Donc j'aurais pu le mettre avant mais en fait c'était inutile à ce niveau là ça va. Et du coup effectivement tout ce qui se passe là dedans se fait indépendamment de toute autre modification potentielle du test du compteur. Donc je ne peux pas en avoir deux qui vont tester le compteur simultanément parce qu'ils ont tous les deux commuté juste après le acquire. Ça n'est pas possible. Or c'était ce qui pouvait y arriver dans la fois d'avant, et je fais ici le release du mutex, d'accord, à ce moment-là je me bloque sur le sortie donc il peut y avoir d'autres gens qui rentrent, il est important que je bloque ici le mutex, hein, parce qu'il faut que je puisse laisser euh, tout cela changer, en particulier euh, le changement de la variable du contenu, vous voyez que je n'utilise plus la valeur du compteur du sémaphore, j'ai ma propre variable qui est gérée. Et puis ici, pour la sortie, j'ai exactement la même chose. Et donc vous voyez que là effectivement le seul moment où je suis libre d'avoir différentes commutations mais sur des opérations indivisibles c'est juste avant, euh, enfin, avant de passer l'entrée et juste avant de passer la sortie. Alors c'est marrant parce que vous voyez que dans cette solution que je vous ai présentée, on a les trois types de sémaphores. On a entrée qui est un sémaphore qui représente en fait des ressources banalisées, des places. On a mutex qui est un sémaphore en exclusion mutuelle. Et on a euh, le sémaphore sortie qui est un sémaphore bloquant. Donc là si je lance mes 1000 exécutions et eh bien je n'ai plus aucun problème. Pour information, l'exécution a été mesurée en 104 secondes. Bon, bah c'est raisonnable, je suis content et je considère que j'ai bien secoué mon système, ça devrait maintenant marcher. Les événements rares que j'observais, 18 sur 1000, ça commence à être rare, euh, eh bien, euh, a priori, je ne les ai plus. Alors la morale de l'histoire, c'est qu'il faut quand même faire très attention. Et la morale de la morale, c'est que pour faire attention, il faut tester intensivement. J'insiste, j'insisterai jamais assez là-dessus. Les programmes informatiques séquentiels sont déjà compliqués, mais les programmes informatiques concurrents sont encore pires. Faites attention. Bon, je vais pas vous laisser sans un petit chronogramme quand même. Donc, on va regarder ici la situation. J'ai un sémaphore, ah, sémapho j'ai un sas de deux places avec quatre passagers. On n'ira pas jusqu'au bout des quatre passagers. Rassurez-vous. Donc là, je crée mon sas, et lors de la création du sas, j'ai la création du sémaphore d'entrée initialisé à 2, du sémaphore de sortie initialisé à 0 et du sémaphore en exclusion mutuelle initialisé à 1. Puis je sors du constructeur du SAS. Donc tout ça, ce sont des structures synchronisantes parce que en fait, les méthodes du SAS vont faire appel à ces euh, sémaphores. Donc ensuite je crée le premier passager, le deuxième passager, le troisième passager, le quatrième passager et je le démarre tous les quatre. À ce moment là je me termine, le problème principal ne fait plus rien. Désormais c'est le premier passager qui prend la main et qui fait un passer le sas. Passer le sas commence par faire un acquayeur, sur le sémaphore en entrée. Donc le compteur passe de 2 à 1. Tout va bien, c'est logique. Puis on décide qu'il commute. À ce moment là, c'est le passager 3 qui dit qu'il est prêt à entrer et il commute. Le passager 4 dit qu'il est prêt à entrer et lui il commute. Et puis le passager 2 dit qu'il est prêt à entrer. Lui il commute. Et à ce moment là, le passager 1 reprend son exécution. Il est en train d'exécuter le code du sage. Je vous rappelle que ça, ce n'est pas un compte ordinal. Euh, cette séquence de code, elle s'exécute pour le compte du compte ordinal de la thread passager 1. Donc, il fait le acquire du sémaphore en exclusion mutuelle. Puis, euh, il réalise que eh bien, euh, le compte, la valeur du compteur fait qu'il n'est pas le dernier à rentrer et que par conséquent, il dit qu'il est dedans et il fait un release, ce qui fait que ce sémaphore repasse à zéro. Et à ce moment-là, il fait un acquire sur le sémaphore de sortie et euh, le acquire sur le sémaphore de sortie eh ben, bloque son exécution. Il est forcé de commuter parce que le contour du sémaphore est à zéro. À ce moment-là, c'est le passage E3 qui reprend son exécution et le passage E3, il exécute passer le sas. Et à ce moment-là il fait un acquire et le sémaphore associé vaut toujours 1 et donc le sémaphore passe, le contour du sémaphore passe de 1 à 0 mais tout va bien et à ce moment-là il continue son exécution, il fait un acquire sur le sémaphore en exclusion mutuelle qui lui est accordé, à ce moment-là il fait son affichage vous voyez que s'il était commuté là et que quelqu'un d'autre voulait faire un accès au sémaphore rouge là le mutex, ça ne serait pas possible. Donc ici, euh, il fait un release parce qu'en fait il réalise que c'est le dernier. Donc il fait un release sur le sémaphore de sortie et donc en fait le compteur passe de 0 à 2 puisqu'il dit je te donne deux jetons. Et à ce moment là, eh bien, il refait un release sur le sémaphore en exclusion mutuelle. Puis, il commute. À ce moment-là, c'est le quatrième passager qui passe, qui fait un appel à passer le SAS, qui du coup fait un aquayeur un un sur le sémaphore en entrée, et à ce moment-là, il se trouve bloqué, puisque le compteur du sémaphore d'entrée est à zéro. À ce moment-là, eh bien, euh, il y a un client qui reprend la main, c'est le passager, c'est un des deux passagers, je pense que c'est le premier, on va dire que c'est le premier, on va voir. Et là, lui, il fait un euh, acquailleur, en fait, il sort de son aquayeur il s'était bloqué ici parce que le acquire valait zéro, mais lorsqu'on a donné des jetons euh, au sémaphore de sortie, eh bien, à ce moment-là, ça va libérer ceux qui sont bloqués, en tout cas, deux de ceux qui sont bloqués. Et à ce moment là, eh bien euh, il fait le acquire, il incrémente le compteur pour savoir s'il est le dernier à sortir. Euh, il n'est pas le dernier à sortir donc il rend le sémaphore d'exécution mutuelle. et puis il revient de son exécution. Il dit qu'il est sorti et il se termine. À ce moment là, le deuxième passager qui était rentré donc c'est le passager numéro 3 manifestement D'accord Lui, il peut faire son acquire sur le sémaphore de sortie. Le sémaphore de sortie, il vaut 1, c'est lui qui l'a mis à 2. Donc il y a encore de la place. Et à ce moment-là, le P, enfin le acquayeur n'est pas bloquant. Puis à ce moment-là, il fait la même chose que son coéquipier. C'est-à-dire qu'il va tester s'il est le dernier en faisant d'abord un appel à Mutex. Il réalise qu'il est le dernier. À ce moment-là, il fait un release sur le sémaphore en Entrée, d'accord. Donc il rend les jetons dans le sémaphore en entrée et il rend le mutex et il sort. Il dit qu'il est sorti et il se termine. Et à ce moment-là, bien évidemment, euh, eh bien, le passager 4, qui est le suivant qui est bloqué, lui, il va pouvoir progresser, puisque là, j'ai rendu deux jetons, là où lui est en attente. Donc probablement qu'il se réveillera, etc., etc. Euh, on peut vous donner la suite à faire en exercice. Ça vous fera du bien, un petit chronogramme, c'est toujours bon, puis vous savez, c'est des choses qui tombent régulièrement aux examens. Voilà, alors en guise de conclusion, l'exemple là ici est plus complexe. Vous voyez qu'il euh, nous a fallu plusieurs sémaphores. En fait, la première implémentation était clairement un piège. C'était clairement un piège parce que euh, vous vous souvenez que je vous ai dit que dans un moniteur, il faut n plus 2 sémaphores pour implémenter un moniteur. Donc je l'ai dit rapidement, on va revenir dessus dans une autre séquence. Donc clairement il y avait un piège à loup à ce moment là, ça sentait mauvais cette histoire là. Finalement, je l'ai fait exprès, sinon c'est pas drôle. Euh, alors, la seule question, vous allez me dire, mais en fait, j'ai finalement fait une implémentation euh, du SAS, je n'ai pas eu besoin du N plus c'est pas fort. Alors, en fait, là, pourquoi Parce qu'on est dans une situation où on n'a pas véritablement de signal. Je n'ai pas fait l'implémentation du monitor avec le signal en respectant stricto sensus l'implémentation, enfin, la définition du monitor de OR. Et donc, par conséquent, c'est ça qui fait que je peux me passer du quatrième sémaphore parce que je n'ai pas ce jeu de priorité entre le signal et ceux qui sont bloqués sur euh, les autres conditions. On peut dire en fait finalement que euh, entrée et sortie correspondraient à des conditions dans un monitor et puis mutex lui eh c'est l'exclusion mutuelle. Donc ici euh, on a bien évidemment, il faut que vous qu'on a une solution à la Java parce que dans la vraie vie on aurait une solution avec un effet domino puisqu'on n'a qu'un V où on libère qu'un seul jeton à la fois. C'est à dire que le premier qui sortirait avant de sortir, en fait au lieu de donner tous les jetons qu'il faut pour tout le monde, va finalement euh, donner un jeton et puis à chaque fois va faire sortir le suivant. Et le dernier, il ne va pas donner un jeton pour le suivant puisqu'il sait qu'il n'y en a plus, il sait que c'est le dernier. Et lui, il va donner par contre un jeton à l'entrant. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le release avec un paramètre pour donner plusieurs, entre guillemets, jetons euh, au sémaphore. Euh, on va le faire avec cet effet domino euh, qui est assez caractéristique. Là, il faut reconnaître que j'ai utilisé un trick euh, à la Java pour être franc, ça rend le code certes un peu plus simple, mais pas tant que ça quand on a l'habitude. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.